Cette relation de coopération Et comme je l'ai dit tantôt Vraiment notre avenir dépend de notre capacité à créer des passerelles Vraiment entre les pays, entre les continents Et entre les peuples Et c'est ça même le sens de l'humanité Voilà donc en remerciant encore euh, La maison de la francophonie Et en vous disant bravo pour cette belle organisation Remercier l'ensemble des, des, des collaborateurs Donc euh, l'association et on peut dire d'ailleurs que toutes ces relations se passeront en français. Voilà, se passera en français. Et remercier mon collègue, donc, euh, et avec ses nombreuses casquettes. Donc remercier Anne et Alain, Madame Ramos, avec qui nous travaillons ensemble dans le cadre de, de, de l'association des Cafés littéraires. Comme je l'ai dit, le Sénégal contribue, en tout cas euh, participe à tous les événements qui rentrent dans le cadre de renforcer la francophonie. Parce que c'est vraiment un espace. Euh, de rencontres où euh, on va mutualiser, euh, surtout par rapport à ce qu'on voit actuellement. On est dans un, dans un tournant historique avec beaucoup de, de craintes, donc il faut s'appuyer sur vraiment ce qu vraiment sait, qui nous rassure. Et ça, je pense, ce sont ces relations-là qui peuvent nous rassurer. Et en vous remerciant encore et en disant qu'on aura d'autres occasions pour organiser vraiment d'autres événements. de la francophonie est aussi votre maison. Voilà, la maison de la francophonie est aussi notre maison. Et, et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un projet, certainement mon collègue est au courant, donc porté par Africa Link et les autorités euh, marseillaises, euh, qui est la maison de l'Afrique. Donc, vu les relations entre l'Afrique et la France, et ça je pense que, que ça soit fait à Marseille, vraiment c'est tout un symbole. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, tout à l'heure je l'ai dit, nous sommes liés aussi par l'histoire. Donc, euh, ne serait-ce que pendant la première et la deuxième guerre mondiale, il y a des tirailleurs sénégalais. Donc, quand on dit tirailleurs sénégalais, avec 17, euh, composés de 17 nations, qui sont venus participer au, au, auprès de leurs frères d'armes pour la liberté de la France, pour la dignité voyez, humaine. Je suis en ligne tout le temps avec Africa Link. Voilà. Vous voyez voilà. Donc, Africa Link, qui vont porter ce projet-là avec l'ensemble des acteurs. Et ça sera une maison qui sera là aussi pour compléter le schéma. C'est que, ce que la maison de la francophonie fait, la maison de l'Afrique. Donc ça aussi, je pense... On, on présentera une motion <rire> pour qu'Africanism devienne le lien africain. <rire> oui, oui, oui. Devient le lien africain. <rire> oui, oui, oui. Bon. Mais, euh, voir, je... hein, oui, oui, je, la je soutiendrai. La c'est bien qu'Africa Link existe, mais c'est encore mieux si c'est les liens africains. <rire> voilà, Tout le monde comprend là. <rire> voilà, tout, tout, tout, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. <rire> euh, euh, je me permets de rajouter que nous avons vraiment eu le plaisir de, de participer à un événement de qualité grâce à vous. Merci de nous avoir invités, on est ravis. Et par contre, on va vous envoyer euh, très, très, très très très prochainement euh, une invitation pour le pavillon africain euh, au Festival de Cannes de cette année. Voilà, où il y aura des tours de table où vous pourrez intervenir et vous continuerez les échanges. Avec plaisir. Voilà. Merci à très bien, Merci, à bientôt. Eh bien écoutez, nous restons en lien, oui. c'est ça oui. <rire> Tous ensemble, merci beaucoup, bonne continuation, au revoir. Merci, c'est là.